Bonjour et bienvenue. Euh, on se retrouve encore une fois ici pour euh, terminer en, en deuxième partie la, la leçon qui concerne les aspects énergétiques des oscillateurs mécaniques. On est arrivé à la deuxième partie où on va faire euh, l'étude énergétique d'un pendule, d'un pendule élastique horizontal. Donc euh, pour étudier un pendule élastique horizontal, nous devons, nous devons tout d'abord euh, exprimer l'énergie cinétique du, du système. Le système étudié, c'est un ressort plus un corps solide lié au, au ressort. Donc l'énergie cinétique, que, comme euh, illustre cette figure ici, Donc euh, l'énergie cinétique, l'expression, son expression c'est quoi L'énergie cinétique aussi d'un corps solide en, en translation de masse M. On, on va considérer que la masse de, du ressort est négligeable devant la masse de, du solide. Donc euh, l'énergie cinétique dans ce cas du système donc euh, de masse M, animée d'une vitesse V par un ressort, s'exprime. C égal à 1 demi m v au carré. Ou encore, v au carré, v c'est quoi C'est x point. Donc on peut écrire aussi 1 demi m x point au carré. Avec, euh, comme vous le savez, si on néglige les frottements, les frottements entre euh, entre le, le, le, le corps S et, et le plan horizontal, si on néglige on les frottements, alors, et, et, et, euh, le, euh, alors le alors le mouvement de, de s lorsqu'on on, on, on, l'écarte de sa position de sa, de sa position d'équilibre euh, est un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire que euh, son abscisse x varie de cette façon selon une, une fonction sinusoïdale de cette forme, x de t égale à x max cosinus de p sur t0 fat t plus phi x max c euh, euh, c'est l'amplitude de des oscillations en centimètres, euh, en mètres. Or, il s'appelle la période, la période de des oscillations. Et phi c'est quoi C'est un euh, c'est un déphasage, le déphasage, c'est-à-dire la valeur de cette, de cette phase lorsque t égale à 0 euh, initialement. C'est-à-dire euh, la, la phase à, à l'origine du temps. Et x point alors sera, donc si on fait une dérivée par rapport au temps, on obtient x point égal à moins x max, pourquoi moins, parce que la dérivée de cosinus c'est si moins sin, donc moins x max, fois la dérivée de cette fonction qui est à l'intérieur de p sur t0, fois la dérivée de cosinus, c'est-à-dire sinus de la fonction de p sur t0 fois t plus phi. Donc, c'est comme ça. Donc, on, on peut, si on, on souhaite euh, trouver l'expression de e si en fonction de t, on n'a qu'à euh, remplacer x point par son expression, là, et on obtient euh, l'expression de e en fonction de, de, de t. Donc, voilà pour l'énergie cinétique du système on va maintenant passer à l'énergie potentielle élastique du système puisque l'énergie euh, potentielle c'est quoi c'est la somme des énergie, des, de, de, de l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur pour l'énergie potentielle de pesanteur on va la considérer comme nulle, pourquoi parce qu'on va prendre euh, ce plan là comme origine de l'énergie potentielle de Poizenter donc EPP égale à 0 euh, ce qui reste c'est l'énergie potentielle élastique du système euh, alors pour trouver euh, l'énergie potentielle élastique EPE acquise par le système ressort plus euh, le corps solide lorsqu'on difforme le ressort de distance X euh, il s'exprime en joule, comme de cette façon EPE égale x kx carré plus une constante euh, ou k c'est quoi k c'est quoi c'est la raideur la raideur de, du, de, du ressort et x c'est la valeur de l'abscisse c'est à dire c'est lorsque le, euh, le ressort euh, le corps solide est à la position X égale 0 c'est à dire sa position d'équilibre euh, EPE ce, ce facteur sera nul et dans ce cas si on prend l'origine la référence de l'énergie potentielle élastique la position d'équilibre de, de, du corps alors dans ce cas la constante sera nulle. Donc, euh, dans le cas général, il s'exprime de cette façon, quelle que soit la référence de l'énergie potentielle euh, euh, considérée. Et sa constante de rideur, on en newton par mètre, K, et X son allongement en mètre, Seulement, on choisit EPE égale 0 à X égale 0 pour rendre la constante CTE égale 0 et on obtient EPE égale 1 demi K X carré. Lorsqu'on prend la référence de EPE euh, à la position d'équilibre, c'est-à-dire là où x égale 0, dans ce cas, la constante CTE sera nulle et l'expression de EPE devient 1,5 carré. Maintenant, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, l'énergie potentielle euh, élastique plus l'énergie cinétique. Par définition, l'énergie mécanique du système a pour expression m égale EC plus EPE égale cette expression plus cette expression. Et lorsqu'on lorsqu choisit la, euh, une référence convenable pour que euh, CTE égale 0, EM devient euh, 1,5 mx point au carré plus un demi x au carré attention x ici x point ce sont des fonctions de temps donc on peut si on remplace x par son expression là et x point par cette expression on peut exprimer l'énergie mécanique en fonction de temps voilà maintenant L'étude énergétique du système. Maintenant, on sait, les exp on sait écrire les expressions euh, des énergies cinétiques et de potentiel élastique, ainsi que celle du, de euh, mécanique, l'énergie mécanique. On peut étudier, faire une étude énergétique du système ressort plus, encore solide, soit un ressort lié à un corps de cette façon, comme ça. Dans le cas d'absence de frottement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de frottement, euh, l'énergie mécanique se conserve. Vous le savez pour euh, tout système mécanique lorsque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve et c'est-à-dire qu'elle est constante. L'amplitude des oscillations x, ma euh, x max reste constante, c'est-à-dire que, euh, que euh, la fonction x de t et, et il est sinusoidal c'est à dire que son amplitude x max est constante on parle d'un régime d'oscillation périodique et dans ce cas l'énergie mécanique du système reste constante du, durant le mouvement EM égale, CTE, égale sa valeur initiale à, à l'instant T égale 0 or on sait que EM selon ce qui précède c'est 15 carré plus 15 carré en choisissant euh, la référence de l'énergie potentielle comme euh, ce, à la position d'équilibre. Voilà, cela euh, donne, prenons le cas de x égale 0 et v égale v max, lorsque lorsque euh, si on, on écarte le système d'une d'une quantité d'un allongement x xmax, et on le lâche, alors il va faire des oscillations euh, autour de sa position d'équilibre. Et lorsque X, et lorsque le corps est, euh, euh, euh, retourne à sa position d'équilibre, euh, V, la vit sa vitesse devient maximale à cette position. Et, et il devient nul aux, ex aux, extrémités, aux extrémités. Voilà. Euh, si on prend euh, c'est-à-dire si on remplace x par 0 là la vitesse devient maximale et on peut écrire alors donc si on remplace x par 0 ici euh, x point devient c'est Vmax c'est la vitesse maximale au carré donc em, on peut écrire que em M égale 1,5 M Vmax au carré Pourquoi parce qu'on va prendre un cas particulier, là où le, la vitesse du, du, du corps est maximale et son abscisse est nulle, c'est-à-dire euh, à la position d'équilibre du, du, du, du, du, du, du système là où X égale 0 et V elle est maximale dans ce cas ici on prend aussi l'une deux extrémités, par exemple, on prend cette extrémité là, euh, c'est-à-dire là, x il devient maximal, et dans ce cas, sa vitesse il est nulle, donc on peut remplacer x point par 0 et écrire et remplacer x max et x par x max, puisque, euh, puisque euh, m est constante, on va prendre un, un cas particulier, donc la valeur de m euh, c'est sa valeur à n'importe quelle position donc la valeur de M à cette position de, euh, il suffit de remplacer euh, x max par euh, x par x max et x point par 0 c'est à dire que euh, à l'extrémité vi la vitesse elle est nulle on va voir euh, ceci sur, dans une une, une, une, une une image animée M égale à 1,5 demi x max au carré. Donc euh, on a remplacé x par x max et x pond par 0 et em devient. Donc on peut créer que ce, cette quantité égale à cette quantité. Cette quantité, c'est la valeur de EM à la position d'équilibre. Et cette quantité, c'est la valeur de EM à l'extrémité là. Donc, puisque EM est constante, c'est-à-dire que cette valeur égale à cette valeur. Par conséquent, m égale à 1,5 mvm au carré égale à 1 demi kx max au carré, et cela permet de calculer la valeur, la valeur de la vitesse maximale euh, du, du ressort, c'est-à-dire sa vitesse à la position euh, d'équilibre, euh, du solide, c'est-à-dire euh, la valeur de la vitesse maximale. Cela implique que si on simplifie par 1,5, demi, euh, on obtient. V au carré égal à K X max sur M et on fait un racine carré donc VM M égal à X max racine du K sur M donc ça c'est la valeur de la vitesse maximale euh, du, du, du, du corps S euh, lors, euh, durant son ce mouvement c'est à dire la, vitesse, la valeur de la vitesse à sa position d'équilibre d'autre part E M constante Maintenant, on souhaite trouver l'équation euh, euh, euh, différentielle du mouvement et l'équation horaire. Donc, d'autre part, EM égale à constante implique que la dérivée de EM par rapport au temps égale 0, à 0, c'est-à-dire la dérivée de toute cette expression égale 0 par rapport au temps. Attention. Si on dérive ça par rapport au temps, Qu'est-ce qu'on va obtenir? Euh, 1 demi M, on va euh, factoriser par un demi et simplifier parce que c'est une est, euh, elle est nulle. Donc la dérivée de ceci, c'est quoi C'est M fois 2 fois 2 sur 2 fois la dérivée de x point, c'est-à-dire x2 point fois x point à la puissance 1, c'est-à-dire x point. Voilà, m, x point, x2 point la dérivée de cette quantité c'est quoi c'est 1 demi fois k fois la dérivée de ceci c'est 2 fois x point fois x donc 2 fois 1 demi c'est 1 donc il euh, se simplifie reste k fois x point fois x le tout égale 0 donc maintenant on va factoriser par x point simplifié par X point on va factoriser par X point et simplifier avec on obtient l'équation différentielle du mouvement vérifiée par euh, l'abscisse X de T Donc et ainsi on retrouve l'équation différentielle du mouvement donc euh, de cette manière seulement par une utilité énergétique on peut retrouver l'équation différentiel du mouvement euh, sans passer sans avoir recours euh, à la loi euh, de, à la deuxième loi de Newton donc euh, ici on n'a pas évoqué euh, les, les forces pour trouver euh, les forces appliquées sur le, le système pour trouver l'équation du mouvement seulement par une étude énergétique on peut retrouver l'équation différentielle du mouvement voilà en absence du frottement Mécanique euh, l'énergie mécanique euh, en absence du frottement, l'énergie mécanique se conserve. Ça vous le vous savez donc on peut tracer les allures, comment on varie EM et EPE et EC au cours du temps. Donc on sait que EM est une constante. Voilà, ça, c'est la courbe de EM, elle est constante durant le pourquoi parce qu'il n'y a pas de frottement. À l'instant T initial, qu'est-ce qui est maximal Est-ce que c'est EC ou bien EPE Bien sûr, si à l'instant initial, le, le, le corps S n'est pas en mouvement, donc euh, euh, sa vitesse initiale est nulle. Donc ici, c'est EC. Et il oscille, oscille de cette manière entre 0 et la valeur de. de, de, de de, de, de, de et la valeur de l'énergie mécanique c'est à dire l'énergie totale du système euh, pour l'énergie potentielle il est à, à l'instant T égale 0 il est maximal parce que on a, on a délaté le ressort donc et, et, et c'est comme s'il si y a de l'énergie potentielle euh, acquise par, par le, le système ressort donc l'énergie potentielle à l'instant t égale 0 est maximale. Il y a des instants où il devient nul lorsque la vitesse mm, du solide là est, est maximale. Et on a une oscillation de cette manière. C'est à dire que toujours la somme de Epe plus Ec. Euh, Ec égale à cette valeur qui est maximale. Voilà les variations des énergies. En, en absence des frottements lorsque il y a des frottements l'énergie mécanique ne, ne, cons, ne se conserve pas donc il se fait de de, de, de, de, de, de de prendre c'est comme euh, imaginez cette courbe là de l'énergie mécanique se, se forme d'une d'une planche vous, vous tenez cette extrémité là et vous la faites euh, descendre un peu donc je tire cette barre là je la tire avec ma main vers le bas comme ça et donc euh, et, et, et, et, et la forme de toutes euh, ces énergies elles, restent, elles vont rester euh, de même manière de la, de la même façon elles vont osciller de la même manière entre euh, toujours la valeur euh, zéro et la valeur de l'énergie totale qui qui est l'énergie mécanique donc on obtient euh, de cette manière en cas de d'un mouvement avec frottement, l'énergie mécanique diminue à cause du, du transfert thermique avec l'extérieur. On obtient euh, la courbe ci ce, Voilà, c'est la même courbe comme dans ce cas. Seulement, c'est comme si on tient cette courbe là sous forme d'une planche ou bien une barre. On, on tient cette extrémité. On on, on, fait, on on l'a fait descendre un peu. Donc, on obtient euh, la courbe ici qui illustre les variations des énergies en présence du frottement voilà ça, ça c'est une conséquence voilà comment pour un système où l'énergie mécanique se conserve voilà comment on varie les, les grandeurs regardons un peu ça c'est la vitesse, regardez Lorsque le, le, le corps est à la position d'équilibre, ça c'est la position d'équilibre. Donc regardez la vitesse, elle est maximale. Regardez comment on varie les, les grandeurs, la vitesse essentiellement. Il est maximal à la position d'équilibre, puis il diminue. Vous Regardez, le vecteur diminue, diminue, diminue jusqu'à s'annuler à l'extrémité puis elle devient euh, elle change de signe donc il est maximal à la position d'équilibre puis il va diminuer regardez le vecteur vitesse il diminue donc la vitesse diminue donc il devient nul à l'extrémité à l'autre extrémité de le, du, du corps solide donc et dans ce cas c'est à dire que l'énergie cinétique aux extrémités voilà regardez l'énergie cinétique il est nul aux extrémités. Regardez, lorsque le, le corps S atteint euh, son extrémité, l'énergie euh, cinétique devient nulle. Regardez, elle va devenir aussi euh, l'énergie cinétique elle va devenir nulle lorsque le corps S est, est, est à l'extrémité. Regardez, elle diminue. Elle va devenir nulle à cette extrémité aussi. Regardez, donc elle devient maximale à la position d'équilibre aussi. Il devient euh, nul à, à l'autre extrémité par contre EPE je, je, euh, il varie de du façon d'une manière à ce que EP plus EC toujours reste constante c'est-à-dire que lorsque c'est est maximale euh, EPE il devient euh, nul et inversement lorsque EPE est maximale EC devient minimale EPE est, il euh, devient maximale aux extrémités parce que là le, le, le, le, le ressort est bien est bien comprimé ou bien il est euh, bien dilaté pour que euh, elle reçoit cette énergie mécanique sous forme d'énergie potentielle voilà euh, c'est une figure qui illustre euh, tout ce qu'on a Dit euh, dans cette partie, donc on, on reprend là. Je vous, je vous propose euh, une, une application à, à faire soigneusement. Donc, lisez-la et essayez de faire une, une, une réponse, de rédiger une réponse. Euh, je vous laisse euh, faire un essai et on se retrouve pour une euh, troisième partie, où on va faire une, une correction, j'espère. Sinon, on va euh, on va reprendre la leçon, euh, euh, on, va, on va voir selon vos réactions, puisque euh, on va faire une réponse, rédiger une réponse, ou bien euh, on reprend la leçon jusqu'à terminer pour voir euh, ce, qu ce que nous allons faire. Donc, euh, je vous laisse euh, euh, répondre à cette, à cette application et on se retrouve pour une troisième partie. Merci pour votre attention et à la prochaine.